Ok, alors stop! Alors, déjà, pour commencer, là il y a marqué rien du tout, poisson, rien du tout. Ensuite, Ganon. Ganon. Ganon. Ganon. C'est qui Ganon? Non, non, non, il a plus longtemps avec Ganon! Alors, alors oui, je sais pas, c'est peut-être lui, mais l'ennemi s'appelle Ganon. Pas Ganon!